Bonjour à tous, nous sommes étudiants en microélectronique à l'Université de Strasbourg et nous voulons vous présenter notre projet, la canne Tronic. Notre voici qui se fixe facilement sur n'importe quelle canne classique est équipé de capteurs qui détectent les obstacles au niveau du sol mais aussi au niveau de la tête d'utilisateur. Grâce à sa fonctionnalité de retour vocal, les informations de navigation peuvent être directement entendues sur n'importe quel écouteur Bluetooth. La canne Tronic est également équipée d'un système qui permet de notifier à l'utilisateur la bonne prise en main de la canne grâce à des vibrations, ce qui permet une détection d'obstacles optimales. Notre ambition est de jeter des bases d'un projet qui permettra facilement de concevoir une solution inclusive, abordable et réellement utile aux personnes à mobilité réduite. Votez pour nous.